Bonjour à tous. En science, on étudie des nombres infiniment grands, infiniment petits. On a eu besoin d'une écriture mathématique pour ça, c'est l'écriture scientifique. Vous connaissez le moteur de recherche Google À la fin de cette vidéo, je vous explique d'où vient ce mot. Pourquoi avoir besoin d'une autre écriture Pour les nombres très très petits, comme la taille d'un atome. L'atome, c'est ce qui constitue la matière. 0,000000001 mètre. Je suis pas sûr si j'ai pas oublié un zéro dans l'histoire. Et puis il faudrait les compter à chaque fois, c'est vraiment compliqué. Les tailles très grandes aussi, la taille de notre galaxie, c'est 1 milliard 200 millions de milliards de kilomètres. Encore une fois, je ne suis pas sûr si je me suis pas trompé. En plus, pour comparer des nombres aussi grands, c'est pas évident. Un dernier exemple, combien il y a de cellules dans notre corps 50 000 milliards de cellules. Vous voyez l'idée quand il y a plein de zéros, que ce soit pour les très grands nombres ou les très petits nombres, c'est très long à écrire, pas pratique, et notamment quand vous comparez deux nombres, on peut se tromper très facilement. Par exemple, entre ces deux nombres, lequel est le plus grand Peut-être en prenant votre temps, vous allez le voir, mais vous devez compter combien il y a de chiffres avant la virgule, c'est pas pratique. Donc, on va voir cette écriture scientifique. Elle consiste à écrire un nombre avec un chiffre significatif devant la virgule. Vous savez quoi un chiffre significatif c'est veut dire pas zéro. Donc de 1 jusqu'à 9, un seul chiffre. Après, on met la virgule et après, on met les autres chiffres, bien sûr, du nombre. Et on multiplie par la puissance de 10 qui va bien. Alors on a vu les puissances de 10, soit c'est positif, ça fait des très grands nombres, soit c'est négatif, ça fait des petits nombres. Autrement dit, l'écriture scientifique va être de la forme A fois 10 puissance N. Je vous donne un premier exemple. Moins 300 000. Quel est le premier chiffre significatif C'est moins 3. Il n'y a rien après la virgule, il n'y a que des zéros. De combien on a décalé de 5 rangs, donc moins 3, 10 puissance 5. Oui, ça fait un très grand nombre, ça fait bien moins 300 000. Dans les petits maintenant, 0,0543, quel est le premier chiffre qui n'est pas 0 C'est 5. Donc on va écrire 5,43. Et de combien de rangs j'ai décalé la virgule De 2 rangs vers la droite, donc je multiplie par 10 puissance moins 2. Mettez pause, essayez de bien comprendre ça parce que maintenant, c'est à vous d'écrire ces nombres en écriture scientifique. Voilà, normalement vous avez mis pause, vous avez une idée, j'espère que c'est correct. Le premier, ça va être 2,875 x 10 puissance 2, parce qu'on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et pour le deuxième, moins 7,8 x 10 puissance moins 4, puisqu'on décale la virgule de 4 rangs vers la droite. On comprend du coup l'intérêt de la notation scientifique. Si on vient à la taille d'un atome, on pourra l'écrire simplement en 10 puissance moins 10 mètres, beaucoup plus simple. La taille de notre galaxie, 1,2, 10 puissance 18 km, c'est gigantesque, mais on le voit bien avec le 10 puissance 18, pas à peine de mettre un nombre super long avec plein de zéros derrière. Le nombre de cellules dans notre corps, 5 fois 10 puissance 13 cellules. Là, on peut comparer, on ne va pas se gourer en oubliant 1 ou 2 zéros, il y a écrit 10 puissance 13, il y aurait donc 13 zéros. On en est sûr, on n'a pas à les recompter, c'est beaucoup plus simple. Et puis pour comparer les deux nombres en question, on va remarquer qu'ils sont tous les deux en 10 puissance 4, donc ils sont comparables, et puis 6 c'est plus grand que 5, donc on les compare très facilement comme ça. Du coup, si on voulait écrire un 1 suivi de 100 zéros, 1 suivi de 100 zéros, ce ben, serait beaucoup plus simple que d'écrire tous ces zéros-là, il suffirait d'écrire 10 puissance 100. Un mathématicien qui a étudié les grands nombres, notamment ce grand nombre de 10 puissance 100, cherchait un nom pour ce nombre. Alors il demanda à son petit neveu de 9 ans, et ce dernier lui répondit « Google ». Alors du coup, il appela ce nom de 10 puissance 100 « Google ». Et les fondateurs de Google, ils ont un peu modifié le Google » pour donner « Google ». Et ça signifie le nombre immense de pages dans lesquelles on peut faire des recherches Internet. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.